Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on se en Belgique, dans la continuité des visites des salles incroyables du monde entier, que vous appréciez beaucoup, merci. Et nous avons trouvé une petite pépite au fin fond de la campagne près de Liège, où un être très différent des êtres humains s'entraîne. Cet animal, c'est un Kylian Hagen, il va nous décrire toutes ces machines jamais vues ailleurs. Donc, il parle beaucoup, alors prenez votre shaker Broadway, likez la vidéo et bienvenue dans le Disneyland des grands muscles. Nice. Yeah. Play some dans le gym. pour la deuxième fois les gars <rire> on, on refait la dire, selle de, ça. À la rentrée, rentrée, les gars. On l'habitude de fait on, on l'émerveillement ou on fait semblant les gars on est rentré déjà c'est ouais. on a vu il nous a déjà un peu présenté, présenté cette machine que des machines que j'ai jamais vu avant perso ouais, c'est ça c'est ça l'avantage c'est beaucoup de machines qui a pas qui n'y a pas en salle ça j'avais jamais vu ouais comme on en a parlé tout à l'heure du coup ouais, comme on disait mais que ça n'a pas enregistré là. ici machine à pullover travailler sur tous les dorsaux quoi qu'on va essayer après est-ce ouais. qu'on a une sensation que tout ne faire Non, elle est géniale, mais c'est vrai qu'elle est énorme. Elle est énorme, énorme oui. Juste pour est faire sûr. du pullover, il faut la place. Quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu ça le truc. Je veux dire, par, par rapport à toutes les machines que j'ai, je l'adore, tu vois. Mais euh, si je devais en retirer une, ce serait peut-être celle-là. Parce qu'elle est énorme, et la remplacer par une pullover un peu plus petite, quoi. Elle prendrait moitié moins de place, euh, C'est ça. sans problème, tu vois. Et tu le disais, elle vient toutes de Lituanie. Ouais, ça vient de Lituanie. Ben, celle-là, celle, celle avec la structure bleue et noir, ok. On va vous les montrer une par une les gars, vous allez voir. Alors, on peut continuer du coup avec celle-là, celle-là. Ça je connais ça. Travailler justement le, le grand dorsal aussi comme la pullover, maintenant ça permet d'avoir un angle en fait qui est beaucoup plus circulaire. Donc, plutôt que sur un tirage vertical où on tire droit comme ça, Un le triceps qui est super étiré, grand dorsal bien étiré, mais trop. Ici, on va démarrer un peu plus vers l'avant. Et on va chercher plus okay. de contactions en fait. Donc c'est ça que c'est vraiment l'avantage de la machine quoi. Moi tout ce qui est traction et tout ça, bah, je les ai fumé les tractions pendant des années, j'en ai fait plein. Mais euh, au final j'ai pas pris énormément de dos avec quoi. Même si j'avais des grosses perfs. Et avec ce, ce genre de machine là, ça change tout quoi. Okay. Okay. c'est bon à savoir ça. Il y a toujours le débat, est-ce que les machines c'est mieux, c'est moins bien que les charges libres ou quoi. La vérité c'est que les bonnes machines, tu sais pas faire mieux. Parce que ça va chercher exactement l'angle que tu veux. Toi. Et ça change tout quoi. Après bon, que ce soit la bonne machine, il <rire> y a pas que des bonnes machines de là quoi ensuite ensuite dans la scène là pour les ça c'est spécial gros. ça c'est spécial donc ça c'est une nautilus c'est pas la même marque que les autres ouais. c'est une machine qui date des années 80 ah ouais Donc la machine date vraiment des années 80. Tu vois elle est là Elle a déjà est utilisée. Elle est utilisée depuis depuis 40 ans de base. Tu les trouves où ces machines là Celle-là j'étais la chercher en Suisse. Et c'est chez des parties C'est une salle en fait. C'est une salle qui fait un même à cause du Covid. Machine au PEC, et l'avantage, c'est que plutôt que de devoir avoir une poignée pour pousser ou quoi, ici on cale vraiment le boudin au niveau de l'avant-bras C'est ça Et en faisant ça, tu désengages. Tu désengages en Il y a toujours un petit rôle de flexion ici quand même qui a vient mais c'est vachement désengagé par rapport à une machine classique. OK. On va faire séance 2, j'ai envie de faire tout. Ah tu peux faire un full body. Hein. Ensuite on a celle-là, toujours machine à pec. Vous verrez que chez moi, il y a quand beaucoup, même beaucoup, beaucoup, beaucoup de machines à Comment de machine ça, arpec. ça se fait Est-ce que tu cacherais pas un petit retard, pec Ah <rire> Celle-là celle vient de Pologne. Maintenant ouais. c'est une Nautilus aussi. Hein. Je l'avais trouvé du coup en Pologne. Et en gros, cette machine-là, l'avantage, c'est qu'elle a un angle qui va vers le bas. Donc on arrive vraiment. Ben, c'est ça, ça a même un peu le décliné. Mais l'idée, c'est que ça optimise et ça facilite vraiment le recrutement des pecs. Okay. C'est incroyable comme l'angle, il... il change tout. Ouais, là, tu es dans une position safe en plus. C'est ça, mais ben, niveau épaule, enfin, bon, cool. tu es bien protégé, tu vois. Et tu je vois que par rapport à l'ancienne Nautilus des années 80, ici, bah, tu as ça qui peut bouger. Donc en fonction de la taille de, ah. de ton numérus ici, ça s'adapte que celle-là, quelqu'un qui va avoir des humérus très longs ou très courts, ah, il sera peut-être oui, pas oui, bien oui, ajusté oui. par rapport à la machine, il devra faire de l'uni ou des choses Tu comme vois, ça, tu te blesses quoi. au poignet, t'as des petites ouais, t as t as des des bien bien tu peux ouais. travailler facilement avec ce machines. Bah, c'est un truc auquel j'ai pensé, tu vois, c'est pas pour ça que je les ai. Il <rire> peut pas être blessé <rire> ah ou non, non, non, mais... Même dans le plâtre, il veut s'entraîner, c'est vraiment des machines, faut pas que j'aie besoin des mains Tu sais qu'une des premières blessures que je m'étais faites, c'était au poignet, et tu te rends compte quand tu te blesses au poignet, tu sais rien faire. Les jambes, on s'en fout. Et tu te dirais même, je vais faire les jambes. a pas comment euh, c'est ouais, ça non, tu, tu voudrais faire de la presse bah, tu sais te tenir au truc c'est cassé le fer en fait pire il restera le bel squat et encore tu peux pas te tenir au bel squat encore il resterait du tout leg extension si tu veux et encore ouais, tu décolles Donc alors si tu as des solutions pour t'entraîner sans les poignets, c'est un avantage. Ah, bah, si vous avez beaucoup de temps d'init, les gars achetez ça Voilà vous venez directement ici Faut <rire> les trouver il faut, il faut les trouver parce que pour les acheter c'est ça le plus dur tu vois ah, plus ça, ça doit être un coup cool, une, une machine en moyenne c'est combien Ça va dépendre en fait c'est ça qui est intéressant d'un côté c'est que bon des machines neuves ça coûte la poudre. Ouais, une machine neuve, je vais dire, euh, tu en trouves entre 1500 et euh, 5000 quoi, tu vois. J'ai pas de machine à 5000 ici, qu'on soit bien d'accord, mais ça va être un peu les prix, le prix du neuf quoi. Et en fait, tu te rends compte que sur le marché de l'occasion, tu as des trucs qui valent, mais dix fois plus et qui sont des prix dérisoires. Quoi. Mais c'est pas tout le temps le cas et petit à petit, on voit que le prix des machines d'occasion, il augmente quand même. Quoi. Parce que les gens se rendent compte que voilà, c'est une valeur. Les gars, bah, on va tout vous montrer, toutes les machines. dites moi en commentaire combien vous pensez qu'ils coûtent. Euh, et vous le <rire> <pas> la réponse de toute façon. Comme ça on va voir s'il si est bien payé oh par Avenir ou pas. Ah. Si je vois que c'est un gros montant, je vais taper Javner. <rire> Donc du coup, ici, machine Apec, chest press, de la même marque que la, la pullover. Avec trois prises, plusieurs prises, prise, ouais, c'est ça qui est intriguant là. Les prises, bon, celle-là, elle sert strictement à rien. Il n'y a aucun moment ouais, utilisé, elle sert vraiment pour rien. à rien. C'est plus pour régler la hauteur, pour bien mais Ça c'est son avantage, toi. Donc le banc ici. T'as ici le dossier qui peut s'incliner, se redresser. Je vais vous montrer. Le oh, <rire> ouais, ça, il est fou. Tu vois On vous l'a dit, hein, C'est différent. Donc, quand, en fait, <rire> quand il est vraiment. Là, à tout moment, le truc qui démarre. Quand il est vraiment droit, tu seras un peu plus sur le haut peck tu vois. Plus tu vas le redresser, plus tu vas aller chercher un angle un peu plus proche du décliné. Ok. Et le truc, c'est que sur celle-là, on aura une trajectoire vu que la prise est plus loin. poids ici de l'axe. Okay. On aura une trajectoire un peu plus droite. Et sur ça, on aura une trajectoire qui sera un petit peu plus circulaire, en fait. Ok. Vu que là, à là, il y, y a moins de distance que là à là, du coup là, mouvement plus droit et là, mouvement un peu plus circulaire. Il okay. fait énormément de différence entre celle-là et celle-là, il y en aurait plus. Et vu que celle-là n'est euh, pas utilisable, on fait comme on peut quoi. C'est ouf. Hein. Donc, ici on a un bel squat. Donc c'est le premier bel squat que j'ai eu vu qu'on on verra un autre après. On connaît la technique que tu utilisais dans la cage. Hein. Je l'ai vu parce que je l'utilisais aussi ah ouais à cause de toi. Ouais, ouais. Mais les belles squats, franchement, pour moi, c'est clairement le meilleur exercice ouais, pour les cuisses. C'est ouais, clairement ouais. le meilleur exercice. Parce que bah, non seulement tu n'as pas les tensions négatives au niveau du dos, et en plus de ça, bah, tu peux te focaliser à fond sur tes cuisses, alors que tu es sur un exercice polyarticulaire, contrairement à du leg extension, leg curl ou le quoi. Et tu vois, nous, on l'a Fitness Park et la plaque, elle est inclinée. Ouais. Et pourquoi... Elle est automatiquement inclinée Ouais. Et c'est quelle marque que vous avez là C'est un, mur, un mur, ouais. Ah ouais, un ok, que la plaque était inclinée. En fait, c'est moins bon je trouve, j'aurais préféré qu'elle soit comme ça. Ils ont été très très cons parce que, enfin très très cons, d'intuition on pourrait se dire tiens c'est mieux d'avoir la petite inclinaison parce que bon, mais quand pas tu fais du point. squat, parfois tu mets un petit drop sous le talon. Ouais mais là c'est ça, déjà ça, mais la réalité, je me suis rendu compte, vu que je l'ai testé aussi avec euh, des chaussures à squat, quand tu fais du bel squat avec des chaussures à squat, en fait es sur une pente et tu glisses. Donc t'es pas bien mis, tu es tiré vers l'avant parce que le mouvement du bel squat, là il est en avant et puis il va reculer comme le levier. Un bon levier va pas trop reculer mais c'est logique vu que c'est circulaire, il va reculer tout le temps. Mais l'idée c'est que tu vas finir un peu sur la pointe des pieds ou tu vas avoir tendance à pousser avec la pointe des pieds si tu as un truc qui descend. Pourquoi c'est que c'est une bête idée d'avoir une plateforme pas droite quoi. Donc voilà l'avantage de ce bel squat là c'est que bah, la charge elle est plus ou moins au niveau de là où on va se placer, au niveau du, du poids d'attache, quoi de la ceinture. Donc la charge qu'on va mettre dessus sera plus ou moins la charge qu'on va déplacer. Il n'y a pas de, de travail de levier qui fait que la charge est moins lourde devant, que la charge réellement déplacée. Quoi. Il est très sympa comme bel squat et il n'est pas trop, trop volumineux. Non plus, quoi. Et puis bon, ben enfin, squat, euh, on sait faire du squat dessus, mais c'est bon. plein d'autres choses. Tu peux faire du rowing, tu peux faire des fentes, tu peux faire les, du deadlift. Les mollets, exactement. Le Exactement. Et, Et tu peux charger beaucoup dessus, parce que j'ai pas l'impression que t'as beaucoup de, plus de plus dessus, ans, en fait souvent. Bah, moi, de toute façon, peu importe la charge, je monte souvent au-dessus, tu vois. Mais celle-là, avec un limité, je crois que c'est à ouais. 350, donc il faut y aller. déjà a plus qu'à bon, 350. c'est juste. Enfin, c'est possible, là, mais moi, je ne pourrais pas le faire. Mon record là-dessus, sur celle-là, c'est 10 fois 240. C'est déjà énorme. Et franchement, ouais, c'est énorme. C'est énorme, énorme. énorme. Comme nous, à peu près. Non, mais ouais, alors, en fait. Je suis loin, très <rire> loin. Sur la mort, dis-toi que c'est un levier qui est beaucoup plus avantageux. tu vois. Donc Sur plus... la mort. Ouais, je la trouve facile. Je vais pas dire que je fais x2 sur une mort. Mais ah, presque pas. Attention, attention on va l'inviter sinon. fois deux, je le ferai pas. fois deux, je le ferai pas. Je pense que pas. sur la AMOR, pas sans souci des 300, je vais à mon avis tendre les 400. Mais tu pourras pas ces 250 max sur la AMOR. Ouais, mais... oh. Dis-toi, et ça si je le sais parce que du coup j'ai lancé une marque de, de machines, mais euh, la charge qu'ils vont te, te donner, la charge max, c'est en dessous bah oui. de la tolérance réelle. Je sûr pourquoi que. C'est ça, s'ils sont juste au niveau de ce qu'ils mentionnent comme charge, normalement avant qu'elle casse tu peux faire x fois Donc c'est Après ici, on a ma, <coughs> ma chest press préférée oh, tu On te cherche moment. pas mal en ce moment, on voit sur ouais. la story insta ouais, ouais, Il ça, est en train de la défoncer <rire> les elle bouge dans tous les sens C'est <rire> <rire> ce qu'il veut faire avec, je il veut le faire un gosse hein. <rire> Ça c'est encore une Nautilus Et même chose, c'est ma chaîne d'occasion ça Et euh, elle est vraiment top Parce qu'elle va avoir une trajectoire qui sera tip top Elle va pas être trop ascendante Et en plus de ça, souvent sur les chest press, bah celle-là c'est un peu son cas Elles sont très convergentes, beaucoup trop convergentes Que celle-là elle a une légère convergence Et je trouve que c'est tip top pour vraiment avoir de bonnes sensations quoi. Et je vois, elles sont tous en bon état. Est-ce que as des machines quand tu les récupères, tu dois les les rattraper, un peu ouais, peinture bah, ou pas Là, là c'est nickel. Là. Celle-là, c'est celle qui est dans le moins bon état, en fait, pour tout dire, parce que celle-là, elle était. Je sais pas ce qu'ils ont fait dessus. Il y avait plein de traces jaunes. Je ne sais pas si c'était une peinture qui avait mal vieilli ou quoi qu'ils ont refaite. Et En fait, j'ai poussé toute une partie de la machine. C'est ça que tu vois qu'ici, les brillants. Bien, elle brille bien. Et là, non, les maths. Ouais. C'est ça que je me suis servi. Que... Kylian, il est aussi maçon. Il nous a monté euh, la pas maison. Pas <rire> pas c'est pas toi qui fais, à chaque fois les travaux Si si, bah, j'ai pas tout fait tout ça. J'ai fait avec mes parents, avec des gens qui s'y connaissent dans le domaine, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a, on a, tout fait quasi nous-mêmes. Est-ce que c'est dur d'être maçon, genre physiquement Mais je suis pas maçon. Je suis pas d'accord. Parce que les gens ils vont regarder, ils vont dire, il est maçon. Ça fait des ventes maçon et qu'on vienne pas m'appeler pour construire une maison Sinon ça, ça, ça a fini. Nous on va se plaignait parce que dès que t'es un peu musclé, les gens ils t'appellent ah, pour, ah, pour les déménagements, ouais. pour les travaux et tout. Mais c'est pas le même effort physique, t'es ah tu crois a... que tu vas carreler ta salle de bain ou quoi non. Ça n'a rien à voir, après c'est vrai que, euh, bah, par exemple pour le carrelage ou pour descendre des, des bazars, parce que ouais, ce qui fatigue vrai. le plus c'est la destruction, tu as la construction, bon, tu es posé, tu fais les trucs, ouais. mais quand ouais. tu, tu détruis là, tu es déglingué. Ouais, je voulais savoir si justement ton corps, là. est-ce que tu es, es, peu es soucis dans la vie de tous les jours J'ai peu de soucis, ce que j'avais à faire, je l'ai fait tranquillement. C'est le fondamental avec tendinite. Ouais, on est pas fait ça, ça sert à rien la muscu, on fait un petit effort, on se blesse. Ah ouais, c'est vraiment en fait. Donc deuxième partie de la salle, on a encore quelques machines ici, après on arrive plus sur les charges libres. Donc là ici, on a la première machine que j'ai eue, donc euh, je parle pas des machines charges libres etc, mais la première vraiment machine guidée. Okay. Donc là c'est un Peck Deck ouais, Peck Deck, Pec -deck de, de chez Nautilus aussi hein, De la dernière Nautilus que j'aime Cette ouais, machine là elle est spéciale parce que De base la version normale c'est la double tièce, la, attends la, la double, Non je n'aurais pu dire le nom enfin, C'est une machine Nautilus Où on peut faire Peck Deck légèrement décliné ouais. Et il y a aussi une sorte de presse décliné pour les PEC. Ok. Sauf que la machine elle est très très volumineuse du coup. Et ici sur cette machine là, il n'y a que la version PEC DEC. Seule chose qui était dessus en fait. Et j'en avais parlé avec Gundil justement parce qu'il l'a mais la version euh, plus grosse quoi. Ouais. Hein, qui prend plus de place. Et en fait celle là, c'est un modèle qui avait été fait pour les bases américaines en Allemagne. Pas pendant la guerre, après la guerre quand ils surveillaient etc. Et du coup ils voulaient un modèle un petit peu plus euh... Réduit niveau place, quoi. Et euh, c'est cette machine-là qu'ils avaient mis en place, quoi. Et t'as pas des histoires particulières sur certaines machines qui étaient présentes dans, je sais pas, dans des lieux insolites ou. Non, ça, les lieux, j'ai pas. Bon, il y avait celle en Suisse, là que je vous expliquais, celle-là, bon, base américaine, mais euh, voilà. Non, je réfléchis un petit peu des lieux insolites. Alors, c'est ouais, des salles, des salles des qui ferment, tu vois. Ouais. Plan, non, ça, ça j'ai pas J'ai <rire> pas, <ça, j> <rire> pas des, des histoires trucs tristes, comme Glendale, <rire> tu vois. C'est des salles qui ferment, tu vois, à cause du comité. <rire> c'est des histoires tristes. Ensuite, donc celle-ci, l'idée, c'est que c'est une machine, donc, à pec. On en trouve parfois dans certaines salles, mais c'est que c'est pas souvent souvent, ah l'idée oui, c'est qu'on va finir ouais. resserrer comme ça, Donc un petit peu comme le ressort qu'on voit parfois les ressorts fitness de merde euh, là où tu viens serrer, gros ça c'est le... Euh... ouais mais c'est ça, <rire> en fait le truc ce qui est marrant c'est qu'avec ce ressort là on ressent tous super bien les pecs tu vois, et l'idée c'est que cette machine là représente ce mouvement là, celle-ci elle est pas compatible pour les épaules, non en fait t'as certains modèles, panata en panata fait par exemple ouais, ouais, où, ouais, où tu peux juste fait changer ici sur le système pour pouvoir faire des vu que le mouvement est le même ensuite un petit banc à l'ombre, c'est toujours sympa à avoir tu l'utilises beaucoup celui-ci à un moment oui maintenant je l'utilise un peu moins pour le moment je j'aurais pas envie de m'en séparer quoi tu vois parce que tu as toujours besoin de ça que soit pour faire vraiment des flexions ou juste des extensions de hanche c'est toujours tu le fais en assistance pour tes exercices ou t'essaies de progresser en charge dessus au début j'essaie de progresser après ça m'a un petit peu saoulé, tu vois donc c'est plus de l'assistance ou de l'échauffement tu vois après ça on a ici une technogym c'est pas c'est pas avec deck c'est l'inverse c'est plus pour l'arrière D'épaule et ouais. les rhomboïdes, tu vois. Donc tu te mets de face avec le buste ici, tu vas caler tes coudes et tu viens ouvrir, tu vois. C'est vrai. Donc c'est une machine qui est sympa, maintenant de toutes les machines que j'ai euh, d'occasion, c'est celle qui est le plus facilement trouvable en fait. Toutes les salles de cette époque là elles ferment. <rire> c'est ça le truc. Et elles avaient quasi toutes cette machine là quoi. Donc on en fait quasi plus des machines comme ça, mais sur le marché de l'occasion, il y en a plein qu'on peut retrouver. Quoi. Les gens qui font l'arrière d'épaule, il n'y en a pas beaucoup en vrai. Les gens bah, souvent ils le négligent. Hein. Bah, en fait, ce qui se passait, c'est que les gens, bah, avant, quand ils ouvraient leur salle, ils achetaient vraiment un lot de machines de marque, tu vois, et ils allaient chez la marque, faire enfin, de vie pour avoir toute la gamme en ouais, fait. Ouais. Et on... du coup, bah non, on trouvait laisser... cette machine là dans la gamme quoi okay. c'est ça qu'on en trouve en fait plein plein plein et pareil pas de poignet toujours, avec... ouais, toujours ça, exactement exactement rien. et ça c'est encore plus intéressant je trouve que les machines à pec dans le sens que bah, ton triceps il sera donc la machine à pec tu as engages le biceps qui pourrait intervenir pour le mouvement ici on a l'inverse quand c'est dos c'est la longue course sur le triceps qui pourrait venir tu vois et en fait avec une machine comme ça elle revient quasi pas tu vois parce qu'elle est pas du tout dans une position intéressante petite poulie haute et basse quoi ou quoi la poulie haute là poulie basse là ouais l'avantage ou c'est un avantage ou inconvénient c'est que tu peux mettre les poids toi-même tu vois Ouais souvent à la poulie c'est que tu veux passer bah, d'une charge à une autre tu dois faire des steps de 5 kg ouais, ouais, et 5 kg c'est quand même énorme sur certains exercices par exemple aux élévations latérales déjà commencer à 5 kg c'est énorme quoi donc ça permet de mettre vraiment la charge qu'on veut après bon il faut déplacer les poids et il faut avoir les poids mais comme tu disais, c'est tu sais que sur ce genre de machine, parfois bah, elle va être un peu déséquilibrée s'il y a beaucoup de poids sur l'arrière. Moi c'est pas super plat juste à cet endroit là, elle va un petit ouais, peu partir. Moi j'avais déjà vu ça. Mais non, temps. si es assis sur, sur l'assise, t'as ton poids qui vient faire contrepoids, à moins de mettre 200 kg, ce que j'y crois pas ça trop. Ça m'étonnerait quand même. Voilà, la machine va pas bouger tu vois. Par Après, contre, le... si tu t'envoies un rowing, tu vois un gros rowing, je mets mon banc là, je fais un rowing comme ça, je mets 130 kg. La machine va vouloir décoller. Tu peux tu compenser, vois. tu mets des disques sur les ça. Exactement, c'est jouable, sans souci. Là, t'as une machine en tête que tu aimerais bien avoir ici bah, J'ai la... la chest presse inclinée de chez Amor que je veux. J'arrête pas de la chercher pour le moment. En plus, c'est pas une machine rare, contrairement à celle que j'ai ici. Mais va euh, savoir pourquoi, pour le moment, elle est trouvable. Quoi. On ouais. peut l'acheter en oeuvre. Mais bon, ça me casse d'aller mettre 3-4 000 euros pour une machine ça qui, coûte une qui est potentiellement elle vaut même pas vraiment. Quoi. donc... Euh, euh... Ensuite, bah là, ici, dans comme dans toutes les bonnes salles, on doit avoir un rack. Et rack, les tractions, faut oublier. Là. Voilà, donc là, ça, bon. des tractions il n'y a pas. Et c'est vrai que n'y a pas moyen de faire des tractions pour le moment ici. Tu vois. Avant euh, j'avais chez mes parents j'avais une barre de traction que j'avais mis au mur. Ici je l'ai pas mise vu que j'ai l'agrandissement en projet et là il y aura plus de hauteur. Après à l'extérieur oui. non tu peux t'arranger en vrai tu montes les trucs tu mets la barre dessus. Ah oui mais tu les fais avec les genoux pliés quoi. ça pas la ça, faute. pas dans des bonnes conditions. et Puis euh, bon il y a des machines qui font plus le que des tractions donc. Je suis d'accord. <rire> Donc voilà. Totalement Donc l'avantage du rack, <rire> c'est de pouvoir vraiment euh, avoir des sécurités quand tu fais tes exercices, que ce soit du squat, du développé couché. Moi, je trouve ça totalement ridicule, les boards développé couché où t'as pas de sécurité. Les gens, ils s'entraînent pas tous à deux, tu vois. C'est ça. Et puis même, ça. sincèrement, je préfère être assuré par mes sécurités qu'un mec qui est derrière, tu vois. peu importe ouais. la confiance que j'aurai envers lui. Hein. Parce que là, ça va pas lâcher, c'est certain. Et au moins, il va pas toucher ta barre quand peut-être tu vas monter, quoi. Et ah, puis surtout quand tu t'entraînes seul comme ça, tu peux crier à rialer, tu bon, voilà tout seul. Y a personne euh... qui va venir t'aider. C'est ça, ouais. t'es mort au fond de ta cave et on vient te retrouver, euh, je sais pas moi, deux trois jours plus tard quand t'as un mec qui passe pour te dire bonjour quoi. t'es mort quand même con, ah, ouais, c'est un peu Après t'es mort en faisant ce que tu aimes ouais, mais comme ouais, ouais. ouais. bon, voilà, un gros, gros con. Je content là, à la belle mort. Ensuite, ben on a ici le bell squat Donc ouais. ça c'est le bell squat de la, la marque Que j'ai lancé avec euh, un associé Du coup l'idée de la marque c'est qu'on voulait faire du matériel Donc on veut par concurrencer des grosses machines comme on a vu là C'est pas l'idée, mais on voulait faire du matériel justement Pour le home gym quoi, que les gens peuvent utiliser Chez eux, sans gros budget et surtout Sans prendre trop de place quoi, parce que le home gym Je veux dire, t'aurais même l'argent que tu veux, la place dans ta maison c'est pas l'agrandir nécessairement quoi, tu vois Et en fait le truc c'est que bon là j'ai deux bell squats Du coup ici j'ai celui qu'on a vu avant et celui-ci Celui-là il a été terminé après que j'ai reçu le premier mm -hmm. et quand j'ai lancé la marque, je me suis dit c'est dommage parce que quand j'aurais sorti le ben squat de la marque, je vais pas l'utiliser vu que j'aurais un gros à côté, que j'aurais acheté bien cher et tout ça. Et en fait, je me rends compte que bah, celui-là, je <rire> kiffe encore plus que l'autre. J'utilise plus que celui-là. Le gros avantage de celui-là, c'est que le levier, il est plus long. Ouais. Donc justement, quand il va descendre, comme on disait, ce sera un mouvement moins circulaire, il va moins tirer vers l'avant. Quand on se tient donc, au ben squat, l'avantage, c'est qu'on peut se tenir. Ouais, ici, te ici on se tient sur quelque chose qui va bouger avec nous. Okay. Donc l'avantage, c'est que tu pas de risque ah, de t'aider en poussant un peu sur les trucs, ou même tu pas de poids pour te tenir. Quoi. Ici, tu te tiens, mais dans le cadre du mouvement, donc c'est beaucoup plus euh, adapté, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis bon aussi, le fait qu'il se fait directement au sol, tu n'es pas obligé de monter sur une plateforme, manquer de te casser la gueule vu que tu as mis la ceinture avant, etc. Tu vois. Et du coup, bah, comme tu disais, la ceinture, elle a l'air vraiment bien. Franchement, elle est géniale. En fait, le gros avantage du bel Squat, <rire> hein, c'est la ceinture. Parce que quand, as, quand tu fais du Bell Squat, tu as une charge énorme sur tes hanches. Ouais ça te comprime, ça te fait mal, et au bout d'un moment, bah tu forces même plus parce que ça te fait trop mal. Et encore, ce que vous avez à mon avis, c'est la ceinture Spud. Elle me fracasse. Et c'est théoriquement de base la meilleure ceinture qui existait pour le belt squat. Ah moi je vois ça en stockage, ça me donne trop envie parce que es limité à prendre en charge sur ton belt. Parce que me fait mal, Moi ça me fait mal, je repars avec des marques ici carrément. Je m'étais dit, ce serait vraiment con de vendre un belt squat. Et en fait les gens ils sont tout le temps limités par la même chose. Le bazar, il peut soutenir, on a mis 350 kg comme charge, mais comme j'ai expliqué, il soulève bien plus. T'es limité ouais, par euh, ta douleur plutôt que la charge Et donc je me suis dit tiens il faut que je trouve une solution pour faire une ceinture Et puis j'ai vraiment réfléchi tout le truc et ça même chose C'est fait maison donc là c'est pas mon associé qui l'a fait c'est une couturière Donc c'est moi qui ai vraiment eu l'idée du produit de base, de la structure à l'intérieur etc et c'est une couturière qui a fait tout l'habillage, etc. Quoi. Vois, et ça, s'ils veulent la trouver du coup, les abonnés il y a pour, le le moment, pour le moment, il n'y a pas de site. Non. Pour le pas moment, il y a notre page Instagram. Ouais. Donc, en gros, il okay. y a tous les produits qui sont là, bah, le bel squat et la ceinture. Il y aura bientôt de nouveaux produits, mais ça, c'est secret. Ok, <rire> non, attends. ça sera sur commande, je ne sais pas. Ça. Ouais, c'est oh, ça. Okay. Et euh, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, ils nous contactent sur Instagram. Ils ouais. nous envoient après ça un mail avec ceux qui veulent et au produit quoi. Et comme on dit, bah ouais, c'est produit sur commande vu que c'est nous qui fabriquons Normal, tout. Okay. Donc automatiquement, on n'a pas des stocks à crever Sinon, ouais, c'est qualité. Je suis Ensuite. C'est ton truc d'eau préféré ça, non ouais, Bah préféré oui et non, maintenant c'est pour moi c'est le meilleur exercice. Moi, tu l'as hein. toujours dit ah. ouais. Donc board drawing, Je ça c'est vrai que ce c'est un truc qui devrait avoir aussi dans toutes les salles, là, la même sel que le bel squat quoi, mais. Personne connaît, personne, personne connaît. Personne en a dans sa salle Et putain c'est un banc, ça coûte deux fois moins cher voire cinq fois ouais, moins cher que sais. leurs bancs de merde qu'ils ont dans leur salle Et Ça fait tellement de choses Tu vas me dire, bah, voilà de base c'est pour faire du rolling planche Voilà, tu fais ton rolling planche, moi je fais de l'oiseau aussi dessus Tu peux pour ouais, ouais, faire du curl, tu t'en mets en travers comme ça ouais, enfin, si Tu je... fais un curl comme ça Et puis même, c'est un truc génial, tu poses un truc dessus Moi quand je fais mes séances, j'ai mon téléphone je les poser dessus Il fait tellement de choses, il est aussi utile ou presque ben, Il est même plus utile qu'un banc plat tu sais faire plus de choses sur ça qu'un bon plat classique. Mais ça, ça vient d'où Pourquoi on voit plus d'une certaine machine dans salle plutôt que celle-ci, tu vois En fait, ça, c'est la marque Strength Shop. Ouais, je connais ça. C'est une bonne marque, franchement, c'est une marque qui fait beaucoup de choses. Ils font un bon rapport qualité-prix. Bon, après, comme chaque marque il y a des choses, ce bord là, il est génial. Mais pour moi, il peut être vraiment optimisé, vraiment très, très optimisé. Donc voilà, le bord drawing planche. En dessous, il y a quand même quelques petites barres qui viennent directement de chez Unistrike. C'est quoi l'avantage de cette barre-là elle la toute première Celle qui est juste là Ça donc en fait c'est une Swiss Bar Donc euh, les Swiss Bar Leur avantage c'est qu'elles vont avoir une prise Pas neutre mais légèrement euh, de travail ouais. C'est pour les footballeurs américains Où du coup bah, ils avaient souvent des pathologies aux épaules ouais. Et ça leur permettait de faire leur développé couché Avec une prise qui permettait d'avoir les coudes un peu plus en avant okay. du coup moins de tension au niveau des épaules Donc ça vient de, de ça Ok je après, savais pas ça Après il okay. y a une barre de curl De chez Unistreng Et ici après ça c'est une, squat, ça une safety squat bar, Ouais c'est ça Et elle a un gros avantage Deux avantages mm -hmm. Le mot ici Ouais. Il est en une seule pièce Donc t'as pas un bouche peu. qui se barre ou des ouais. trucs qui glissent Et ça il y a aussi fait. la prise ici tu vois la prise Ouais je connais ça donc ça, je, ouais, je c'est nouveau, il n'y a pas beaucoup de barres qui ont ça, mais c'est une prise en revivre. Si donc chaque coup, tu vois, j'appelais ouais, ça comme ça. ça. Et en fait, sur les, les SSB barres, SS bar, généralement, donc vu que la prise, elle est solidaire à la barre, on va faire bouger la barre en tenant. Ouais. Et vu que les poids sont sur l'avant, ça va vraiment désaxer le, le centre de gravité dans le mouvement, tu vois. Et avec ça, bah, du coup, tu peux te tenir à la barre, mais vu que c'est sur des chaînes, ça ne va pas faire bouger la barre. Okay. Donc C'est le gros avantage de celle-là, quoi. Une safety euh, squat barre comme ça, s'il n'y a pas les... Les trucs en chaîne comme ça, moi, perso, je trouve pas que c'est le bon exercice. Que ici, avec les chaînes, ça change tout, quoi. Donc là, on a le banc à hip thrust. Donc avant, je faisais du hip thrust classique. J'avais un banc, d'ailleurs, pour faire du hip thrust à la barre. Mais bon, j'ai un petit peu... Euh... Comment dire J'ai saturé l'exercice, tu vois. Mettre 500 kg sur une barre, enfin, 500, presque 500... Ça commence à pas casser les rien couilles, que tu vois, c'est long. C'est de manger les poids, c'est C'est casse-couilles. En plus, la barre, elle est au sol, tu vois, donc c'est ah, pas ouais. facile à charger. Et puis, te placer sur le banc, même si c'est au exprès, tout ton travail. Et au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. Ah, avec ça, ton ouais, problème. Je me suis acheté, du coup, un euh, bon, banc, une machine, on va dire, même à e trust Et alors, franchement, elle est, elle est vraiment top. C'est une des machines, on va dire, euh, que je préfère de toutes les machines que j'ai. Seul souci, bah, c'est que j'arrive vraiment, vraiment à la charge limite. <rire> ah, ouais, là, tu vas Et d'ailleurs, on a fait une vidéo euh, qui sortira bientôt sur ma chaîne avec, euh, avec un En l'utilisant, ah, on s'est dit, tiens, on va essayer de mettre le plus lourd possible, tu vois, sur une rep. La machine, normalement, elle est limitée à 250 kg, un truc comme ça. Moi, je fais mes séries, j'ai 10 fois 370 dessus. Et. 300, 370. 370. Ouais, 370. 370. Là, le problème, il ne vient pas de la machine, il vient de toi, c'est pas normal. Bah, ouais. <rire> moi, moi, dans, dans l'idée, tu vois, il faut que la machine prenne la charge que oh. je veux, à l'équivalent d'une barre. Tu vois, une bonne barre, tu mets la charge que tu veux, tu ne seras jamais limité, tu vois. 370, c'est monstrueux. Et du coup, on était monté sur une rep à 430. C'est moi le premier à essayer la rep. Là, en fait, ce qui se passe, donc on est mis sur le truc, il y a les poignets ici qu'on pousse en avant et on se tient au poignet quand on descend. Ouais Et euh, je descends avec les 430 si ou 420, c'est un des deux. Je descends, puis à la fin du mouvement, genre un bazar, genre le bazar il part en avant. Il part en avant, je dis merde j'ai cassé un truc, mais je comprends pas quoi. J'arrive à me redresser, coup de bol, il y a de la marge. Puis je regarde, je me dis, bah qu'est-ce que j'ai pété, c'est pas possible. Et en fait, ce petit bazar là, donc là on voit il est un petit peu arrondi, il est un peu plié. Normalement, c'est droit, il n'y a pas de raison de mettre un renfort arrondi, un tu vois. Et du coup, j'ai plié ce bazar. Oh merde! Mais elle est géniale, elle est tout à fait toujours utilisable, elle fonctionne toujours super bien. Mais voilà, c'est son petit poids faible. <rire> donc là, c'est une machine à, à harrowing, donc. Euh... Surtout pour travailler ici dans ce cas-ci, un peu plus quand même les dorsaux. L'avantage la ici qu'il y a une prise qui peut changer, tu vois, on peut aller chercher de la supination, neutre ou pronation. Mais la deuxième pas. prise là est pas très utile, elle est pas trop bien. Mais la machine en elle-même, moi je fais de l'univers dessus et franchement c'est vraiment sympa. Mais t'es pas gêné avec le mur ici Non vu que je prends l'autre prise, je prends la prise euh, okay. qui peut ah, oui, Elle est, est beaucoup plus intéressante. Après ce que je suis gêné, bah, c'est par la charge. Quand je mets les 80 kg c'est trop léger. Donc je rajoute des ah, poids dessus en fait. Est pas dans le mémoire, ah ouais, Non mais vous laissez si vous voulez, on la fera fait le dos jusqu'à combien tes haltères ah bah ça du coup on qu'on peut pas les altères oui lui il a des haltères customisés dans un autre monde j'ai oublié non ça c'est les haltères de base que j'ai Ici, c'est les domiers ça tient des le gros avantage c'est que tu peux mettre la charge que tu veux donc au kilo près au gramme près et c'est est comme truc quoi tu vois et en plus c'est la vieille version toujours je sais pas si ça font toujours mais c'est avec les trucs en papillon avec le que tu peux visser tu vois donc ça bouge pas contrairement aux petites attaches en plastique qu'ils ont maintenant qui pètent au 5 kg avec ça ça bouge pas quoi et c'est pas gênant pour la poser sur avant de lancer la série. C'est chiant mais non moi j'ai toujours vécu avec ça tu vois j'ai eu plus bah, d'entraînements tu... comme ça non, que ça, le ouais. truc le plus chiant c'est le lycée. C'est ça, voilà. Tu mets plusieurs plaques. Le seul des avantages, c'est de devoir visser, dévisser. Et quand tu fais ton échauffement, Enfin imagine un curl vois tu démarches, pas, tu fais une petite série à 6 kg, 12 kg, 18 kg, 24 kg, ça te casse les couilles, tu vois. C'est ça le souci. Mais sinon, ça s'arrête à ça. Tout le reste, c'est que bénéfique, quoi. Et là, j'ai des haltères un peu plus longues. Et je peux charger jusqu'à, niveau espace, ça je veux dire, jusqu'à plus de 82, 92 kg, je crois, dessus. après, tu fais pas ton bench avec ça, quoi. Mais c'est pour faire des rowings, des choses comme ça, quoi. Et puis, j'ai su cela là aussi, tout récemment. Ça, c'est de la bombe, ça. Et ça c'est sympa parce que du coup, tu règles la charge en fait, tu tournes la poignée, ici à 2 kg. Ça c'est trop de la avec grave. ça, tu vois. on rien vu. C'est en fonte Ouais, c'est bah, de l'acier ou de la fonte, je ne pas de dire. Donc là tu changes la, le, la charge, hop. Tac, ici je vais mettre 12 kg hop ils sont 12 kilos, quoi, tu vois. Ouais. J'en avais des alters réglables, c'est trop et utile. Et c'est de chez, chez Lustrec aussi. Parce et que, ça que ça je te dis, franchement, ils ont vraiment une belle gamme et ça, c'est pour ça que j'ai autant de choses de chez eux, quoi. Ils montent jusqu'à 40 Ils montent jusqu'à 32, tu vois. 32 en fait, l'idée, c'est que moi, de base, j'étais totalement satisfait de mes alters euh, bas de gamme Decathlon, tu vois. Mais genre, quand je fais des coachings ou comme je disais, quand je m'échauffais rapidement, sept, ça ouais. me casse les couilles, fait, tu vois. Que là, bah tac, tac, tu règles, t'as la charge qu'il te faut et t'es tranquille Gracias. Merci de a... l'accueil On a été bien reçu Il nous a ouvert les portes de chez lui On m'a toujours dit qu'en Belgique on était bien accueillis de toute façon Ils sont gentils les belges. Ouais. Ouais. Ah, merci à vous les gars parce que un euh, bon petit déplacement quand même Ça, ça fait plaisir non, on ne sait pas On ça a, a trois heures, heures. Ben Là on l'a fait ouais. dans le sens aller Tu le feras bientôt dans le sens retour Ouais hein. on fera ça C'est la bienvenue dans l'or. Oui, la bienvenue sur... On y va Sur le jeu de loi là il nous a fait un truc vraiment beau muscu On sur va le ramener un peu dans le force et fun jeu de loi On testera ça Quand tu veux ça si vous n'avez pas peur de perdre les gars les gars si vous voulez voir ça abonnez-vous. Il y a aussi la chaîne de Kylian pour ouais. hyper contenu. Si vous avez besoin de conseils, d'astuces, en muscu, c'est un bon coach, c'est un vrai coach, il est vérifié, certifié, FF, tout ce qui sait c'est grâce à nous. Il <rire> n'y <rire> a personne qui va chez <rire> <sur> moi du <rire> coup. Il <rire> n'y a personne qui va me croire sur le euh, Oubliez pas de liker la vidéo. Et de... Ouais quand même. Voilà, j'attendais, je commence à choper le cran. Contre promo. Attention, sur toute la boutique Broadway. Pas entendu Seul influenceur Broadway. Le Seul de... influenceur <rire> <à vous>. ok. <rire> Les gars soutenez euh, ce produit là parce que c'est l'un des meilleurs sur le marché. Ouais. À l'heure actuelle c'est euh, la meilleure qualité, euh, tout provient de l'Union Européenne, c'est certifié, vous avez la traçabilité. Avenir il est transparent sur son produit. Ouais. Bref, on en a parlé déjà dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'était Fitness Fusion Force. force. Ah, il a pas dit qu'on l'a pas, pas briefé. C'était Fitness Fusion, force et fun. Fun. <rire> What? <laughs>